Mesdames, Messieurs, bienvenue de nouveau, cette fois-ci pour la conférence de Michel Barnier, le négociateur en chef de l'Union européenne pour l'accord sur les relations futures entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Monsieur Barnier, vous avez la parole. Merci, Eric. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Pardon de retenir votre attention un peu plus longtemps aujourd'hui pour vous rendre compte à qui vous dites pardon, pour vous rendre compte de ce premier round de négociations sur notre future relation avec l'équipe britannique. Euh, comme vous le savez, cette nouvelle négociation a pour objectif de construire ou de reconstruire un nouveau partenariat ambitieux avec ce grand pays qui, au-delà du Brexit et après le Brexit, restera un pays voisin, ami et allié, mais nous devons tout ou presque tout reconstruire sur des bases juridiques différentes en raison du Brexit. Et donc, nous avons commencé de manière sérieuse et constructive ce travail avec David Frost, qui mène la négociation du côté britannique, et avec nos deux équipes de négociation. Ce sont des équipes exceptionnelles par leur nombre, près de 110 personnes de chaque côté, 120 personnes, également par leurs compétences, qui sont composées d'experts du côté britannique représentant des différents ministères, tous les services concernés, et du côté de l'Union, évidemment, 22 directions générales de la Commission européenne, de service d'action extérieure, euh, et évidemment, à nos côtés, le secrétariat général du Conseil. Vous me permettrez de dire ici un mot personnel de remerciement à la présidente Ursula von der Leyen, à son cabinet, pour la confiance et leur soutien euh, qu'ils m'ont témoigné pour construire cette équipe de négociation et également construire un travail assez original Transversale dans cette maison, avec l'ensemble des commissaires, leurs équipes et les directions générales. pour ainsi que nous parlions d'une seule voix. Euh, je voudrais donc remercier les deux côtés, britanniques et européens, euh, toutes les personnes engagées dans cette négociation, et euh, les remercier pour leur professionnalisme et l'esprit, encore une fois, de cordialité et constructif dont euh, elles ont fait preuve. Je souhaite, comme je m'y suis engagé, vous rendre compte aujourd'hui de ce premier round, qui n'est qu'un premier round, comme de ses difficultés et de ses progrès, et nous le ferons ainsi euh, alternativement à Londres et ici, euh, après chaque round. C'est d'ailleurs le même esprit de transparence que nous avons eu tout au long de la négociation précédente. Nous continuerons, je continuerai, à informer, à consulter, à écouter euh, les États membres, les 27 États membres au nom desquels nous négocions, qui sont réunis évidemment au Conseil cet après-midi, euh, mais aussi euh, à écouter, consulter euh, les États membres euh, lors de mes visites dans chaque capitale, où je rencontre les parlements nationaux, les représentants professionnels, les syndicats, la société civile, beaucoup d'autres parties prenantes et le gouvernement de chacun de ces pays. Et nous aurons le même souci permanent de transparence et de confiance avec le Parlement européen, avec le groupe de coordination de ce Parlement qui est aujourd'hui animé par David McAllister et chacune des commissions du Parlement. D'abord, un mot du contexte de cette négociation, qui est un contexte très exigeant, très exigeant. Nous avons, cette année, en fait, trois chantiers qui sont autant de défis à conduire parallèlement, pas un seul. Le premier chantier, c'est la mise en œuvre de l'accord de retrait. Ce n'est pas une banalité. Nous avons conclu, au bout de trois années et demie, de négociations avec le gouvernement de Boris Johnson un accord qui a été ensuite ratifié à la Chambre des Communes et au Parlement européen. Dans cet accord, il s'agit des droits de quatre millions et demi de citoyens des deux côtés, qui doivent être garantis. Et chacun européen, Royaume-Uni doit faire son travail pour garantir les droits ainsi obtenus par ces quatre millions et demi de personnes jusqu'à la fin de l'année 2020. Il s'agit aussi dans cet accord de la paix et de la stabilité en Irlande et en Irlande du Nord, dans le cadre du Good Friday Agreement. Toutes les obligations du Royaume-Uni et toutes les obligations de l'Union européenne ont été clairement définies dans cet accord qui organise un retrait ordonné entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et David Frost que j'ai interrogé m'a confirmé cette semaine que le Royaume Uni respecterait tous ses engagements juridiques. C'est en effet une condition de la confiance dont nous avons besoin maintenant pour bâtir sur de bonnes bases notre futur partenariat. Et s'agissant du protocole irlandais, qui est important et complexe, je le reconnais, l'heure n'est pas à la négociation. Il s'agit de mettre en œuvre un accord précis et de le faire ensemble de manière pragmatique et de manière opérationnelle. Et je sais que ça devient urgent, euh, par exemple, pour les entreprises d'Irlande du Nord qui ont besoin de clarté de la part des autorités du Royaume-Uni sur cette mise en œuvre. Nous suivrons cette mise en œuvre de très près et de manière régulière au sein du comité mixte, du Joint Committee, qui est prévu dans le traité, en collaboration de mon côté avec le vice-président Sefcovic qui co-présidera ce comité comme l'a souhaité et décidé la présidente de la commission. Voilà le premier chantier. Et je rappelle que ce traité doit être mis en œuvre le 1er janvier prochain. Et donc tout doit être fait méthodiquement pour étape par étape réussir cette mise en œuvre. Notre deuxième chantier, ce n'est pas non plus une banalité, et peut-être puis-je faire appel à vous pour porter ce message dans vos journaux et vos médias, ça consiste à nous préparer des deux côtés aux changements qui vont avoir lieu en toute hypothèse qu'il y ait un accord économique ou pas, en toute hypothèse, nous préparer aux changements qui vont intervenir le 1er janvier 2021. À cette date, si rien ne change, dans la position de Boris Johnson et de son gouvernement, le Royaume-Uni aura quitté le 31 décembre l'union douanière et le marché unique. C'est ça, la fin de la transition. C'est ça que ça veut dire, ce que veut dire une transition qui n'est pas prolongée comme elle le pourrait, d'un an ou deux. Le 31 décembre, le Royaume-Uni quitte l'union douanière et le marché unique. Et ça a beaucoup de conséquences, mesdames et messieurs, auxquelles nous devons nous préparer. En toute hypothèse, ça ne sera plus « business as usual ». Et je recommande de ne pas euh, comprendre le 1er janvier 2021 comme nous avons vécu le 1er janvier 2020. Ce sera très différent. Euh, j'ai l'impression, pourquoi je vous dis ça avec un peu de véhémence, que d'un côté comme de l'autre, euh, les changements définitifs qui vont se produire en raison de la décision du Royaume-Uni et les difficultés qui sont liées à ces changements, j'ai l'impression qu'ils sont souvent sous-estimés. Je vais donner deux ou trois exemples. Au 1er janvier, des formalités douanières seront appliquées sur toutes nos importations et toutes nos exportations avec le Royaume-Uni. Et il fera la même chose de son côté. Ce jour-là, le 1er janvier prochain, des institutions financières établies au Royaume-Uni perdront automatiquement le bénéfice du passeport financier. C'est une des conséquences du Brexit. Troisième exemple, une autorisation ou une certification britannique délivrée ne permettra plus à un produit d'être mis sur le marché européen, qu'il s'agisse de véhicules, de biens industriels ou encore de dispositifs médicaux. Voilà des conséquences du Brexit et voilà les conséquences définitives du fait que le Royaume-Uni quitte le 31 décembre le marché unique et l'union douanière, comme il voulu. Voilà. Et je veux dire que le futur partenariat que nous négocions, aussi ambitieux soit-il, et nous avons beaucoup d'ambition, n'évitera pas ces points de friction que nous avons d'ailleurs avec les autres pays tiers, et la délégation britannique a reconnu ce point dans ce round. Je veux donc remercier une fois encore tous les États membres de notre côté, leurs administrations et les entreprises qui doivent accélérer leur préparation à ces changements puisque ces changements se produiront avec certitude dans moins de dix mois maintenant. Voilà le deuxième chantier. Le troisième chantier est évidemment celui de la reconstruction à travers cette nouvelle négociation d'une relation forte et d'un partenariat ambitieux avec le Royaume-Uni. Nous devons le faire dans un temps contraint qui est le temps choisi par les Britanniques puisqu'ils ont décidé de ne pas prolonger cette transition. Nous allons faire tous les efforts possibles pour bâtir le socle de notre futur partenariat en ligne et dans le respect de la déclaration politique agréée le 17 octobre dernier avec Boris Johnson, si j'allais dire non seulement agréé, mais négocié euh, mot à mot et ligne à ligne avec euh, Boris Johnson et son équipe. Mais quelles que soient les contraintes de ce temps qui est imposé et choisi par le Royaume-Uni, je veux dire de manière extrêmement claire que nous défendrons de notre côté dans cette négociation les intérêts de nos citoyens, de nos consommateurs, des travailleurs européens et des entreprises européennes. Voilà pour le contexte. Je voudrais maintenant évoquer le bilan de ce round, de ce premier round. Comme vous le savez, la semaine dernière, les 27 États membres réunis au sein du Conseil ont approuvé notre mandat de négociation. Dans ce mandat, vous trouvez l'ambition d'un partenariat économique et de sécurité sans précédent, avec un accord commercial lui aussi ambitieux, qui couvre toutes les marchandises, sans tarifs et sans quotas, qui couvre les services, les investissements, la propriété intellectuelle, les marchés publics et la pêche, et qui doit être fondé et qui sera fondé sur des conditions de concurrence équitables. Ce point aussi est en ligne avec la déclaration politique. De son côté, le gouvernement du Royaume-Uni a publié son approche, son propre mandat pour sa propre équipe euh, sur la future relation. Et sur la base de ces deux documents, ce premier round était donc euh, une occasion nécessaire d'échanger, de confronter les points de vue, de comparer, de clarifier, de poser des questions en identifiant les points de convergence et les points de divergence. Nous avons donc ouvert euh, lundi et mardi matin, onze tables de négociation en parallèle sur l'ensemble des sujets de la déclaration politique, sauf la politique étrangère et la défense, puisque le Royaume-Uni nous a indiqué qu'il ne souhaitait pas négocier d'accord particulier sur ces grands sujets. Nous en avons pris acte, et évidemment, pour nous, la table reste ouverte pour cette négociation, si le Royaume-Uni le souhaite plus tard. Sur le reste des sujets qui ont fait l'objet de toutes ces tables, nous constatons des convergences, heureusement, sur certains de nos objectifs et quelques points spécifiques. Je pense à la coopération sur le nucléaire civil ou la participation du Royaume-Uni à certains programmes de l'Union. Ce sont quelques exemples. Mais pour être tout à fait franc, et je dois être franc avec vous, il y a beaucoup de divergences. Et de divergences très sérieuse. C'est sans doute naturel après un tout premier round de négociations. Je voudrais, pour votre information, mentionner quatre sujets de divergence qu'il nous faudra résoudre si nous voulons progresser. Tout d'abord, évidemment, la question de ce qu'on appelle le level playing field. Dans notre déclaration politique, nous étions mis d'accord avec le Royaume-Uni pour empêcher de part et d'autre, les distorsions du commerce et empêcher aussi les avantages concurrentiels injustifiés. Nous étions également mis d'accord pour maintenir des standards élevés, comme c'est normal dans une politique commerciale de notre temps, qui n'est pas le même temps qu'il y a 40 ans, une politique commerciale moderne et durable. Dans ce premier round, les Britanniques nous disent qu'ils ont toujours cette ambition, de standards élevés, comme nous l'avons nous-mêmes, mais il y a deux difficultés. Les Britanniques ne veulent pas traduire ces engagements dans un accord commun. Ils ne veulent pas non plus des mécanismes appropriés pour en assurer de part et d'autre le respect. Si nous sommes d'accord pour préserver des standards élevés, la question que je pose, pourquoi ne pas nous y engager formellement C'est aussi une question de confiance. Voilà le premier point de divergence. Le deuxième point porte sur la coopération judiciaire et policière en matière pénale. Nous voulons une coopération dans ce domaine à la hauteur de nos intérêts communs, à la hauteur de l'exigence de sécurité pour les citoyens de tout le continent européen, à la hauteur aussi de notre proximité géographique et de nos défis partagés, que ce soit la lutte contre le terrorisme, contre le crime organisé ou contre le blanchiment d'argent. Une coopération ambitieuse dans ce domaine nécessite des engagements de part et d'autre à l'égard des droits fondamentaux des personnes. Or, le Royaume-Uni nous a informé qu'il ne veut pas s'engager formellement à continuer à appliquer la Convention européenne des droits de l'homme. Il ne veut pas non plus que la Cour de justice européenne joue pleinement son rôle pour l'interprétation du droit européen. Et quand on parle de sécurité, de coopération judiciaire et policière, on parle aussi d'échanges de données personnelles, parfois de données très personnelles, comme les échanges de données ADN dans ce domaine. Et c'est un point incontournable pour nous, s'agissant de la protection des droits des citoyens européens, l'interprétation du droit européen ne se fera et ne peut se faire que par la cour de justice européenne. Je dis ce point est grave parce que si la position britannique est maintenue, cela aurait fait un effet immédiat et concret sur l'ambition de notre coopération qui restera possible sur la base des conventions internationales mais qui ne pourra pas être aussi ambitieuse que nous le souhaitons. Un troisième point de divergence porte sur la gouvernance de notre accord futur et des dispositions horizontales. Le Royaume-Uni insiste pour conclure une multitude d'accords, a series of sectorial arrangements, d'accords particuliers au cas par cas, là où il estime que c'est nécessaire. Nous ne comprenons pas pourquoi alors que nous négocions sur tous ces sujets en parallèle, dans un temps très court et en cohérence, nous devrions euh, nous diriger vers une myriade d'accords particuliers ou sectoriels. Pourquoi ne pas inscrire notre future relation dans un cadre global C'est ce que nous avons proposé à travers euh, cette base légale pour notre côté d'un accord d'association. Et ce point, euh, mesdames et messieurs, n'est pas une question idéologique, c'est une question pratique, une gouvernance horizontale assurerait un accord efficace, évitant la multiplication inutile de structures et d'accords parallèles avec des procédures de ratification séparées, un accord durable qui résiste à l'épreuve du, du temps et qui offre une certitude juridique à nos entreprises, aux consommateurs, aux citoyens, et un accord ambitieux qui ne limite pas notre capacité de dialogue et de coopération pour être prêt à relever d'éventuels nouveaux défis à l'avenir, et l'actualité euh, en matière de crise sanitaire montre que nous aurions un intérêt à être toujours prêts euh, à avoir euh, des réponses rapides et euh, coordonnées avec une préparation suffisante. Voilà le troisième point au moment où je vous parle de, de divergence. Et le quatrième point porte sur la pêche. Le Royaume-Uni ne souhaite pas que l'accord de pêche Fasse partie de notre accord économique. il souhaite négocier en particulier l'accès réciproque des eaux britanniques et des eaux européennes sur une base annuelle, ce qui est, je me permets de vous le dire, comme ancien ministre de la Pêche de mon pays, absolument impraticable. Il s'agit d'une centaine d'espèces, et ce que nous pouvons faire avec la Norvège, sur cinq espèces, n'est pas possible sur une centaine d'espèces, et pas non plus possible si on veut donner à tous les pêcheurs concernés des deux côtés, euh, une lisibilité et une prévisibilité dont ils ont besoin. Euh, je veux être très clair sur ce point, euh, conformément au mandat que j'ai reçu, un accord commercial et économique avec le Royaume-Uni devra inclure une solution équilibrée pour la pêche. Ladies and Let me end in English, our differences come as no surprise, especially after only one round of negotiations, but some are very, very difficult. However, I continue to believe that we can reach a good agreement for both sides. These past few days have been constructive for this, I would again like to thank David Frost and his team, a team which is very professional and competent. We are all aware of the high quality of the UK civil service. We will continue in this spirit in the coming rounds. And if you allow me, uh, I would uh, just mention Uh, and share with you two possible keys for success. The number one, no going back on our commitments. Number two, mutual respect. Let's avoid any misunderstandings. The UK has spent a lot of time this week insisting on its independence. Ladies and gentlemen, nobody, nobody contests the UK independence, nobody. And we ask the UK to respect our own independence. Of course, uh, the EU respect the UK's sovereignty. And just as the UK sets its own conditions for opening up its market, the EU sets its own conditions for opening its markets for goods and services. The real question is not about our reciprocal independence. The real question here is what we do with our respective independence. Our common challenge is now as two independent entities to agree together on ground rules that make it possible for us to cooperate, to trade, and to travel, and also to agree together to maintain coherent and comparable high standards over time that protect our citizens, our consumers, our workers, and our planet. Voilà. Si nous gardons ces conditions à l'esprit de part et d'autre tout au long des rounds qui viennent, je pense je pense sincèrement qu'un accord est possible, même s'il est difficile. Dans un instant, après quelques-unes de vos questions, nous avons prévu un temps où euh, Clara Martinez, mon adjointe, Paulina Deschmet, notre directrice, pourront, avec euh, l'ensemble des chefs d'équipe du côté de la Task Force, répondre plus précisément à des questions dans le cadre d'un briefing technique, c'est comme ça qu'on appelle... Voilà. Je suis à votre disposition. Merci beaucoup, Monsieur Barnier. Nous avions d'abord. Deux...